Bon, on est de retour à ces 88.1 et 106.7. Mon invité ce soir est Mme Hélène Blouin. Bon, on va continuer ce même sujet. C'est euh, quand vous commencez, ça vous prend 300 heures. Combien d'heures vous travaillez par soir là-dessus? Ah, ça, c'est bien variable parce que, disons que depuis 2016, euh, je m'implique aussi au niveau de l'enseignement. Alors... Euh, vous savez, faire du fléché, euh, c'est pas une activité qui est économiquement rentable. Hein. Moi, je connais absolument personne qui est capable de vivre de sa production de fléché. Alors, pour euh, les flécheurs, les flécheuses, ben, c'est une activité de loisir. Tu sais, fait, donc, dans la vie, il ben, y a le temps pour la, la job ordinaire ouais, et oui, puis oui. après, ben il euh, y a le fléché qui rentre dans les loisirs. C'est sûr que je produis vraiment pas beaucoup ces dernières années depuis que, depuis que j'enseigne parce que j'essaie de donner euh, une session euh, de printemps, puis une, en fait deux sessions de printemps puis deux sessions à l'automne. Chaque session, c'est euh, trois samedis, alors trois samedis complets des journées là, euh, de, de 9h à 4h, euh, après, 9h le matin à 4h l'après-midi. Alors, euh, ça, c'est comme un autre défi euh, c'est aussi euh, une autre forme de plaisir parce que euh, apprendre à flécher, euh, moi je peux pas enseigner à une classe de 30. Là, euh, le maximum d'élèves que je peux prendre, c'est 5. J'ai essayé 6, puis là, déjà à 6, je trouve que la qualité de l'enseignement pas aussi, commence à diminuer. Alors avec 5 euh, élèves, c'est parfait parce que quand on... Commence son apprentissage, bien, souvent on va bloquer sur quelque chose, on fait une petite erreur, on n'est pas sûr comment la corriger. Alors moi, comme professeur, avec cinq, je passe de un à l'autre, à l'autre, et, et la journée s'égrène comme ça là, avec vraiment un soutien très euh, très rapproché. Alors, avec les apprenants. Alors, euh, ce que je fais, c'est que j'offre euh, à chaque session euh, cinq places et, et je prends euh, les personnes là où ils sont rendus dans leur apprentissage. Alors, des, je peux avoir un mélange de gens qui sont débutants complètement, qui n'ont jamais touché euh, à quelques formes de tressage, euh, d'autres qui, qui sont déjà en deuxième session, d'autres en troisième session. Alors, en tout, le programme de formation, je dirais, complet c'est trois sessions de trois samedis chacun donc euh, alors ça c'est bien intéressant aussi de voir euh, cheminer euh, les élèves et puis euh, avec un programme je dirais assez complet ben euh, ça leur permet après euh, de pouvoir produire euh, pas, pas juste tous les motifs mais de d'avoir compris euh, l'essentiel de toutes les techniques parce que euh, on va leur montrer à, à, à d'abord le chevron ensuite les techniques plus avancées euh, du fléché mais on va explorer euh, aussi euh, le perlage parce que euh, on a des motifs particuliers qui qui appellent ça comme euh, par exemple euh, le motif qu'on attribue euh, au docteur Chénier euh, à l'époque euh, des patriotes euh, qui sont des belles têtes de flèches Perlé, tête bicolore perlée. ben ça aussi, c'est souvent un motif qu'on aime reproduire dans les petites pièces, des parures de cou. Alors, c'est intéressant d'avoir appris, com appris comment euh, le faire. Puis, on va leur apprendre aussi euh, à retravailler leur laine. Alors, tu sais, à l'époque, euh, dans les débuts euh, du fléché, les laines arrivaient, comme on disait tout à l'heure, euh, d'Europe. Les laines étaient importées. Et c'était des belles laines fines, euh, avec... Euh, très, très dense. Okay? Alors, la qualité des laines qu'on retrouve aujourd'hui sur le marché euh, est, moins, est moins bonne. Bon, on va le dire comme ça. <rire> Alors, pour euh, travailler notre fibre, <rire> oui, c'est ça. Euh, on va euh, on va retravailler notre laine au rouet. Alors, on va utiliser le rouet pour que notre fibre on euh, la retorde euh, au maximum. Alors, ça fait presque un fil hein, très, très dense. Alors, Ce qui fait qu'après, quand on fait le tressage avec ces fibres-là, on obtient une séparation de couleurs très nette, les motifs sont plus courts clair, l'impact visuel est plus grand. Alors, c'est euh, très satisfaisant d'être capable d'aller chercher, d'aller augmenter la qualité, dans le fond, de notre production avec ça. Donc, euh, on va aussi euh, apprendre aux élèves à, à retordre leur... Là, là, je dis retordre, tu sais, mais, mais on la retord au rouet Puis après oui. ça, on envoie ça à la vapeur pour que la torsion tienne. Et puis, il y a vraiment comme beaucoup d'étapes. Oui, oui. Et parfois aussi, on va euh, choisir de cirer notre laine pour euh, augmenter son imperméabilité, tu sais, euh, et, et, et sa résistance. Alors, il y a beaucoup de oui, choses, Donc, oui, effectivement. il y a beaucoup de choses qui, euh, pour chaque étape. Est-ce que, quand vous enseignez, est-ce que autant d'hommes ou de femmes qui, ou c'est plutôt des femmes qui font ça? Euh, euh, je dirais que la représentation masculine, euh, au pif, euh, je dirais 35-40%, à peu près, oui, un bon, un bon 40% euh, d'hommes euh, euh, s'intéressent à la technique, euh, ils font un excellent travail, des, la, la plupart ont, ont jamais euh, nécessairement euh, explorer le travail de la laine. Mais, euh, tu sais, quand tu es intéressé à avoir une ceinture fléchée, ben, tu t'investis, puis finalement, ben, tu tombes dans le panneau, puis tu, tu découvres une passion pour ça, parce que, tu sais, dans le fond, c'est une activité qui est très zen, hein? c'est un anti-stress absolument formidable. Moi, quand je finis ma journée de travail, puis que je m'installe pour flécher, il regarde, euh, mes yeux, puis mon esprit sont sur l'activité que je suis en train de faire. Tu sais, alors, euh, ça a beaucoup de bienfaits, je dirais, dans la vie de faire ça. <rire> c'est une sorte de zen, on va dire une sorte de zen qui se promène. <rire> absolument, absolument. Oui. Fait que... Je voudrais aussi, euh, quand que la laine, vient, est-ce qu'elle vient en, en boule ou elle vient en, en, en grosse boule, mais hommes, c'est tout d'une un, chaudière ou comment que ça vient, ça? Euh, c'est assez variable, je dirais. Puis c'est vrai que c'est pas toujours facile de trouver euh, la bonne fibre pour faire du fléché En fait, nous, on cherche d'abord avant tout une laine qui est 100% laine. Alors, pas de nylon, pas de pas de, de matière synthétique dedans. Euh, alors, parce que on voit la retope, on va la passer à la vapeur. Alors, on sait que le matériau euh, naturel, lui, va bien prendre ça. Alors, une fois qu'on trouve notre tube, bien souvent, ça va être en balle ou en échevaux. Euh, mais euh, pour que ce soit facile au moment de faire notre ourdissage, on va préférer qu'elle soit en balle. Alors euh, oui, on passe notre temps à jouer avec ça. <rire> on part de l'échevaux, puis on, on roule une balle euh, de laine. Et puis, euh, c'est ça, on va retravailler notre matériau pour que ça soit facile à manipuler, dans le fond, parce que... Tu sais, comme on disait tantôt, si je m'installe pour faire un ourdissage d'une grande pièce et que je sais que chaque fibre, j'en ai besoin de 17 pieds de long, ben là faut, faut que j'aille une installation là pour faire rouler ça. Là, 17 pieds à chaque à chaque fil, 300 fois pour avoir le total de ma laine que j'ai besoin pour ma pièce. Alors, euh, c'est ça. Aujourd'hui, on va s'approvisionner euh, en laine euh, dans... Dans les, dans les magasins de laine, on, on, on réussit à trouver quelques fibres 100% laine. Autrement, on va fouiller sur Internet et puis on va commander. Tu sais. Ça aussi, ça rend la chose un petit peu plus facile d'être capable de placer des commandes. Pour certaines qualités précises, on va privilégier pour nos beaux travaux, on va privilégier une laine mérino parce que cette variété-là de mouton elle a la particularité que la laine, elle est douce et elle est très résistante. Alors, c'est un, un mouton qu'on aime beaucoup. Et puis autrement, pour des travaux, euh, par exemple euh, des pièces d'études et tout ça, on va utiliser ce qu'on appelle la laine du pays, donc une laine cardée euh, fabriquée ici au Québec et puis qui est disponible en une très, très grande variété euh, de couleurs. Alors, on va aussi euh, encourager euh, la production locale en faisant ça. Aussi, euh, autrement, les belles laines, ben, bien souvent, sont importées. Oui, puis euh, l'équipement, est-ce qu'il y a de l'équipement spécial de tout ça? Pour commencer à faire des Bien, à part le rouet, euh, à part le rouet qui va nous servir à, à retravailler notre fibre, euh, euh, l'installation que l'on prend pour euh, commencer à travailler, il faut simplement que euh, nos fibres soient attachées à, aux deux extrémités. Alors euh, moi, vous me donnez euh, une chaise, une poignée de porte et puis euh, je suis en business pour, euh, pour commencer oh. à travailler parce que je vais, tu sais, je vais installer un, un bout sur la poignée de porte, l'autre bout je vais l'accrocher après ma chaise, puis là je vais être capable de presser des petites pièces. Alors euh, c'est tout ce que ça prend euh, comme équipement. En fait, ce que ça prend pour flécher l'ingrédient principal, c'est de la persévérance. C'est ça que ça prend pour, euh, pour flécher. Puis une bonne laine. Puis euh, voilà, c'est fait. <rire> c'est vrai que la persévérance. De ça la rend la chose aussi. Ben oui, de la patience. Mais si c'est comme. Euh, c'est un peu comme dans tous les loisirs. Hein? Quand on aime quelque chose et que ça nous fait du bien, ben on compte pas nos heures. Hein? Euh... Ouais, ouais, ouais, ouais. Ça passe vite. Souvent, je vais comparer à des gens qui font. Oui, ça passe vite. Tu sais, C'est un petit peu comme. Euh... Tu Il sais, ne faut pas être pressé d'avoir un résultat dans les mains, là, fini, un produit fini dans les mains. Tu sais, C'est un petit peu comme euh, quelqu'un, par exemple, qui va s'adonner euh, à la musique. Ben, L'intérêt de la musique, ce n'est pas d'avoir fini de jouer ta pièce c'est de prendre plaisir à la jouer. Hein? C'est un petit peu la le même, le même forme de plaisir qu'on retrouve. Le plaisir, c'est d'être assis euh, et puis de, de, de faire aller nos doigts, d'émerveiller nos yeux puis de faire avancer une pièce. Tu sais, c'est ça qui est, euh, qui est gratifiant, en fait. Bon, c'est sûr qu'on est content, mais quand on oui. finit... Pour moi, il y a beaucoup de gens qui prennent leur, votre cours pour, parce qu'ils veulent, ils veulent se fabriquer une ceinture pour, pour eux-mêmes puis euh, apprendre, euh, apprendre comment faire. Puis là, il, il, après, oui. une, après acheter une, ils s'engagent là-dedans eux-mêmes pour euh, se, se faire ça. Oui, absolument, c'est ça. Euh, pour beaucoup, euh... Euh, c'est exactement ça qui est la première motivation euh, pour d'autres euh, c'est ah euh, je viens de prendre ma retraite puis je me trouve je veux me trouver une activité de loisir je vais essayer ça pour le fun voir si je vais aimer ça parce que ça fait longtemps me semble que j'ai ça dans l'idée oui. et puis euh, parfois ça marche parfois euh, c'est oh c'est plus long que je pensais <rire> alors euh, Question de tempérament, hein? c'est oui. aussi euh, pas, euh, pas pour tout le monde, ben, oui. mais c'est accessible à tout le monde. Oui, oui. <rire> ta, carrière, ta carrière, là-dedans, quand ça a commencé? Ben moi, j'ai commencé en 2007. C'est un petit peu euh, étrange mon histoire. J'ai de la misère à l'expliquer de manière rationnelle, mais en 2007, c'était la deuxième fois dans ma vie où j'héritais du manteau de fourrure d'une vieille dame. Et euh, la première... Moi, là, dans mon imaginaire, un manteau de fourrure, ça se porte avec une belle écharpe en fléché. Alors... Au premier manteau, je suis allée à la librairie, j'ai acheté deux bouquins sur le fléché en pensant que je serais capable d'apprendre ça par moi-même. Peut-être j'aurais été capable, mais je n'ai jamais eu le temps vraiment de m'investir correctement pour essayer euh, cet apprentissage-là. Au deuxième manteau, j'ai fait, bon, là, il faut que, faut que je l'aie, mon écharpe-là. Alors j'ai fouillé sur Internet. J'ai trouvé un cours euh, qui n'était pas très loin de chez moi, puis je me suis inscrite. Mais là, c'est bien étrange parce que moi, j'avais ça, cette image-là dans ma tête de la belle écharpe. Puis je la voyais là. elle avait un beau cœur et cru. Puis il y avait des nuances de toutes sortes de bleus, avec un peu de jaune. Je l'ai encore l'image dans ma tête. Tu sais. Alors je m'inscris au cours et là, le premier midi, mon professeur, qui est Marie-Berthe guibault lanois elle apportait toujours à chaque cours sa valise. Là, ça, c'était comme un moment magique. Elle ouvrait sa valise pour nous montrer des pièces qui avaient rapport avec ce qu'on était en train d'apprendre. Alors, la premier midi, elle ouvre sa valise. Puis là, elle nous montre des ceintures fléchées. puis Elle nous montre des ceintures tissées. Puis elle nous explique la différence entre les deux. Et là, ça a été comme une révélation parce que, Étrangement, même si moi, ça faisait longtemps que je voulais avoir une ceinture fléchée, je réalisais que finalement, j'en avais jamais vu vraiment là, des vraies ceintures fléchées, tu sais, que je connaissais, mais vraiment pas ça, même si je connaissais un mot même si je voyais une image dans ma tête. Alors, je trouve ça très étrange parce que, autant, en quelque part, c'est un petit peu dans notre ADN, là, la mmh. ceinture fléchée, mais autant, euh, on en voit, on n'a pas si souvent que ça l'occasion d'en voir. Tu sais? Fait que Ça, ça a été un premier émerveillement. Et puis, euh, après, ben, euh, j'ai pris une session, puis après ça, parce que c'était intéressant. Troisième session. Mais là, les, la session 2 puis la session 3, on doit faire comme euh, devoir, si on veut, de session. Là, on fait, on fait une grande écharpe. Alors, j'ai fait ma première écharpe au motif traditionnel de l'Assomption euh, dans le cadre de mon cours. Alors, en session 2, avec une belle laine du pays. Puis en dernière session, on fait euh, l'autre motif, alors le motif euh, de flamme, euh, toujours le traditionnel de l'Assomption, mais cette fois-ci avec une laine qu'on a retordue au rouet. Donc c'est un degré si on veut de plus au niveau euh, de la difficulté. Fait que finalement, d'une affaire à l'autre, hein, ça faisait comme déjà un an et demi, deux ans que je fléchais, tout de même, je dois dire, sur une base régulière. Et là, ma, ma belle écharpe là, avec le cœur écru, là, à, finalement, elle s'est jamais réalisée, tu sais, elle, elle s'est jamais faite. Elle est encore juste dans ma tête, puis peut-être un jour, je la ferai, tu sais? <rire> Ça va être un projet spécial. C'est comme ça que mon histoire a commencé. Sais, oui, sais, oui, sais, oui. Tu oui. as passé, euh, passé plusieurs années à faire ça, puis avant que, es, que tu commences à enseigner, oui, c'est ça, euh, j'en ai c'est ça, j'ai eu l'occasion de faire bon quelques petites commandes mais tu sais étant donné que c'est un loisir, tu Oh, on est plus ou moins, euh, ben, ben, prendre des commandes, c'est toujours comme ça, ajouter un stress. Fait que là, se mettre un stress dans un loisir, tu sais, des fois, on, on veut, on veut, puis on veut pas trop, là. Fait que, mais je dirais qu quand même, pendant plusieurs années, j'ai fléché quand même, je dirais, régulièrement. Et puis, euh, ben, en 2014, il y a eu un grand concours de lancé par euh, euh, l'Association des artisans et artisanes de ceinture fléchie de l'anodière. Euh, alors, l'association voulait se doter d'une ceinture fléchée qu'elle rendrait disponible au grand public. Alors, euh, ils sont disons, on va lancer un concours parmi nos membres et puis euh, la ceinture gagnante appartiendra, appartiendra euh, à l'association. Il y aura une bourse de remise euh, à la personne gagnante. Alors, euh, ils ont déterminé euh, les spécifications du concours, tout ça. Alors, ça, c'est en 2014, ça veut dire que l'année d'avant, euh, quand le concours a été lancé, euh, moi, jusque-là, je n'avais fabriqué que des petites parures de cou, des grandes écharpes, là, que deux, trois grandes écharpes. Euh, mais là, il fallait faire une ceinture, une vraie ceinture, deux fois le tour de taille. Et là, on parle de six pieds de tressage et tout ça, plus la frage. Fait que je bon, ben écoute, c'est l'occasion. Je me suis lancée, puis là, je m'étais dit, oh je vais la faire là, vraiment... Je vais je vais, je vais, je vais, la faire le plus, je vais faire la ceinture la plus belle que je suis capable parce que de toute façon, euh, elle va me rester après dans ma collection, hein. Que ce sera ah. ma première, puis elle va me rester. Sauf que, ben, je l'ai gagné ce concours-là, que donc, finalement, la belle ceinture, elle est <rire> maintenant, euh, elle appartient à l'association qui est quand même une source de fierté fait que je me retrouve encore que j'ai pas de grande ceinture dans ma collection privée euh, fait que un jour ça aussi j'en aurai une j'en ai fait euh, j'en avais commencé une deuxième euh, que j'avais vraiment bien planifiée avec à mon goût à moi euh, avec mon ordonnancement de couleurs j'avais varié les éclairs avec les flammes était belle belle. Puis là, il s'est présenté une opportunité euh, de faire un, un, un court-métrage sur la fabrication de la ceinture fléchée, incluant toutes les étapes de teinture naturelle. et euh, et, et dans le cadre de ce projet-là, il fallait fabriquer une pièce qui allait euh, aussi appartenir euh, au musée euh, Maître et artisan à Ville-Saint-Laurent. Ma deuxième grande ceinture que j'ai fabriquée ben, est partie au musée. Fait que, euh, finalement, dans ma collection, j'en ai pas encore une. <rire> C'est drôle ça, faire, ça fait que euh, le long-métrage, on peut trouver ça où? Le cours métrage, on peut le trouver sur YouTube, okay. euh, oui c'est ça, en faisant Hélène Blouin, ceinture fléchée, vous allez tomber dessus facilement. Puis vos euh, tes coordonnées, comment on trouve ça sur Facebook, euh, on trouve ça Twitter. Oui, on trouve mes coordonnées sur Facebook, euh, on trouve mes coordonnées aussi sur euh, le, le site des maîtres de tradition vivante, parce que j'ai eu l'honneur cette année d'avoir cette distinction-là qui a été euh, sous, sous la, la promotion de la du Conseil québécois du patrimoine vivant, qui a lancé un appel de candidature à l'automne dernier. Alors, c'est un nouveau programme national qui a été mis euh, en place par euh, le Conseil québécois du patrimoine vivant pour euh, euh, promouvoir, en fait, ou je ne sais pas trop comment le dire, là, souligner la part de, de, de personnes qui euh, se, sont, se dédient à un savoir-faire transmis de génération en génération. Alors donc, le fléché euh, s'est qualifié dans cette première cohorte et euh, dans le cadre du lancement de ce programme-là, puis de, des premières personnes nommées, les cinq premières personnes à faire partie du programme, ben ils ont mis en place euh, un site web. Donc, euh, si on cherche maître de tradition vivant, on va également trouver euh, ma fiche là, parmi euh, cette première cohorte-là. Bon, C'est le fun, ça. Ça fait que euh, ça, ça a commencé, euh, pour toi, ça a commencé, euh, t'as embarqué dans, dans, avec le conseil. Euh, comment ça, ça, ça a marché, ça? Ben, c'est euh, à l'automne passé, je pense que c'est septembre, quelque chose comme ça. Euh, euh, ils ont euh, lancé un appel de candidature euh, pour euh, faire partie de cette euh, première cohorte-là, pour lancer là, le programme des maîtres de tradition vivante. Alors, c'est... Euh, et puis là, ben, on, on appliquait tout simplement euh, sur le programme avec... Euh euh, évidemment en, en démontrant que on, de quelle manière on, on répondait euh, aux critères euh, qui avaient été établis pour ce programme-là. Et c'est un jury qui euh, évaluait les candidatures et euh, retenait euh, les, les cinq premières personnes parmi euh, ce, ce premier groupe-là. Alors ça, c'est un programme ben, qui est nouveau, qui est donc, je disais, c'est la première cohorte. Euh, euh, c'est un programme qui est mis de l'avant par le, je dirais par le Québec, mais par le Conseil du patrimoine vivant, mais avec euh, euh, je, je pense le soutien euh, du ministère de, de la Culture et euh, c'est un programme qui existe dans dans plusieurs pays, on a eu un, un colloque très intéressant sur la question justement euh, à la fin euh, du mois de mai. Alors, euh, tu sais, juste pour citer un exemple, parmi les plus euh, avancés dans le domaine, euh, tu sais, au Japon, ça fait comme 50 ans qu'ils ont un programme similaire euh, en place euh, en France, plusieurs dizaines d'années euh, aussi. Mmh. Alors, nous, ici au Québec, ben c'est nouveau et puis euh, on est content que, moi, je suis très, très, euh, d'abord reconnaissante au jury euh, d'avoir retenu ma candidature, mais je suis surtout vraiment très fière de voir que euh, le fléché est représenté dans cette euh, première cohorte parce que euh, ben, le fléché a été reconnu au patrimoine immatériel du Québec en 2016. Alors là, que le fléché soit aussi représentant en 2020. Parmi euh, les maîtres de tradition vivante, il y a comme, euh, il y a, ben, pas une suite logique, mais ça, ça vient encore quand même euh, euh, renforcer euh, euh, l'intérêt puis euh, l'aspect la, la, la, la culture... symbolique important que le fléché représente. La, en fait. une partie de la culture en même temps. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est un symbole identitaire euh, très fort euh, que plusieurs partagent aussi. Alors, euh, ben oui, on est content que ça, que ça en fasse partie. C euh, on arrive à la fin de l'émission. Une belle source de fierté. Oui, oui, on arrive à la fin de l'émission. Je voudrais te remercier beaucoup pour euh, ta participation ce soir et euh, on va se parler euh, bientôt. Merci encore. Bonjour. Merci, puis une euh, salutation à votre auditoire. Okay, merci.